Vous allez affronter la crème de l'élite J'ai rêvé de ce moment toute ma vie Et j'y suis enfin Allez monsieur McQueen Voyons ce que vous valez Doc et Smokey sont rapides alors essayez de les suivre N'oubliez pas, seule la technique compte Et ces deux là en ont à revendre Tenez-vous prêts Waouh, c'est vraiment magnifique C'est fabuleux de voir Thomasville d'ici C'est Louise Attention Spocky, me voilà Louise oh, C'est fantastique Il y a tant de choses à apprendre rien qu'en les regardant vous Voyez, vous pouvez y arriver comme vous avez appris à déraper Oui, ça fait drôlement plaisir River Scott, il était grand temps que tu te montres Quoi wow, River Scott, c'est trop génial Junior est ici Maintenant, c'est une course C'est formidable Attention Attention C'est une course dans un troupeau, mais Flash Vous devez vous préparer Très bien Vous avez vu ce qu'ils ont fait Tâchez de reproduire leurs mouvements tenu la distance Compte sur moi, Chris ah, Continuez comme ça Mais quelle course C'est formidable Vous avez réussi Vous avez vaincu des légendes Bien joué Vraiment incroyable. J'en reviens toujours pas de la puissance de ces simulateurs. J'ai vraiment eu l'impression de faire la course avec Doc. <rire> Waouh, ça m'a rappelé de bons souvenirs. Bon, Préparez-vous pour un autre choc surgit du passé. <rire> Allez, prêt Elle Ça se va, va être, être fantastique coup. dans le monde de la course. Après la pub, nous passerons dans la file véhicule lent pour retrouver le vétéran Flash McQueen et discuter de sa décision inconsciente de continuer sa carrière. Hey McQueen, merci de passer nous voir. Inconsciente Chique, Très bien, je, je vous l'accorde. Le vieux 95 a toujours une bonne cote sans qu'on sache pourquoi. Oh. Moi je sais. Les fans adorent les grands retours. Les grands retours <rire> C'est hilarant. Non, ce qui captive le plus les spectateurs, ce sont les bons gros accidents. Et vous vous y connaissez, n'est-ce pas, Nathalie Eh bien, il y a quelques points noirs dans tes statistiques, Flash. D'après mes chiffres, je dirais... Vous voyez, c'est vraiment ça le problème, Nathalie. On ne peut pas se fier exclusivement aux chiffres. La course, c'est quelque chose qu'on doit ressentir et vivre sur le terrain. N'est-ce pas, Cruz Oui, c'est vrai. J'ai appris quelque chose de Monsieur McQueen. C'est que le talent compte autant que la vitesse. Intéressant Jackson Storm, un commentaire Loin de moi l'idée de corriger un vétéran et son entourage. Une seconde, euh, on est à l'écran Toujours ah ah Et vous toujours aussi vif. Hein Alors, qu'en dites-vous, Jackson Prêt à faire la course avec ces deux-là Quand ils veulent, Chic. Et pour rester fair-play, je leur laisse le temps de se préparer. Je veux dire, ils feront plusieurs courses jusqu'à ce que Nathalie confirme que leurs statistiques sont passables. Passable Eh, hey, je t'ai battu une fois, Jackson. Et je peux très bien recommencer. Oh, alors ça, c'est de la télé J'envoie mon équipe sur place pour mesurer leur absence de progrès et nous sortirons l'artillerie lourde dans le simulateur du studio. Suivez la nouvelle saison de votre émission préférée avec ChickX, qui vous présente la course McQueen Storm avec McQueen, Storm et Crew. Bienvenue à tous sur le circuit de Thomasville, une des plus fabuleuses pistes du monde. Que vous soyez un fan fidèle ou occasionnel, vous allez vivre un moment d'exception. Si vous êtes amateur de vitesse, vous êtes au bon endroit car c'est très exactement ce que vous allez voir dans une course comme celle-ci. En matière de pilotage acrobatique, personne n'est à la hauteur de cette voiture. Un démarrage dans les règles. Eh, hey, pas mal. Je te frapperai pas si fort que ça. Ça va, ça va. Personne n'aime les fanfaroques. N'abandonne pas. Bien, ça me semble Tu es vraiment à fond, là ça, c'est de la course Viens négocier ce tournant Je dois me concentrer pas entraîné, Pouza ça. et un coup de frein à main. Ça doit être très sympathique Tu essaies de perdre Une stratégie intéressante Bon, maintenant, j'ai tout vu On pourrait bien voir un débutant faire ça Deux en l'air, deux par terre Ils donnent vraiment tout ce qu'ils ont Impressionné C'est normal, ça ne pouvait pas mieux tomber J'adore cette vue. Oh, c'est trois fois rien Joli le dérapage Ça, c'est de la course mais hey, ne sois pas triste, quand se gagne Je suis un professionnel Quelle ça suffit ouais Bonne Impressionné C'est normal Oui, ça va être super ah. Ça marche à tous les coups. On accélère, viens, un coup de forme. ça marche à tous les coups. Oh non Rien de tel que de faire crisser la gomme. Hein Je dois faire vérifier mon pare-brise oh, Un fait... atterrissage parfait C'est un camion, ça devrait être facile pour toi de me battre Tu maîtrises la question N'abandonne pas, bien que ça me semble préférable Doc me l'a appris. C'est un atterrissage parfait! J'aurais jamais cru voir ça pendant une course. C'était du grand spectacle aujourd'hui Ici Chick X et bienvenue dans votre émission préférée Un peu plus tôt McQueen a ajouté une victoire à son incroyable palmarès Comment a-t-il fait pour en gagner déjà une Alors quatre J'en parle même pas À notre invité spécial, Martin, quelque chose à ajouter Oh oui Chick, j'adore ce... Euh, vous pouvez répéter la question Et voilà c'est fini, je suis votre présentateur, l'éternel champion Chick -X. Bonsoir tous les regards se tournent vers Radiator Springs. En effet, c'est toute la communauté des fans de course qui s'attend à vivre un moment inoubliable. A chaque fois qu'un tel panel de pilotes est réuni sur la ligne de départ, on sait d'avance qu'on ne va pas être déçu. Je suis devenu un pilote hors pair assez rapidement. Et c'est parti! risque de bien faire chuter ta maquette. Que je visais, je suis sorti. Hein? Je dois faire vérifier mon pare-brise. Des flash, ça, ça c'est de la course un peu d'avance les gars pour vous laisser une chance continue comme ça un jour tu seras presque si bon que moi et voilà la course est finie je suis Chick et voici votre émission préférée. Très bien. Écoutez-moi, ce soir, je veux vous parler de Nathalie Serpin. Elle a mal négocié quelques tournants et elle n'a jamais pu remonter son retard. Ça lui fait deux défaites d'affilée. Quelque chose à ajouter, Miss Fritter Ça fait peur, Chick. C'est très dangereux quand ça tourne comme ça. Oh oh, J'ai adoré ça. Toutes les courses devraient être comme ça. Notre fabuleux magazine touche à sa fin. Fabuleux comme moi, Chick Bonsoir tout le monde. Nous sommes avec vous en direct du circuit international de Floride Pour l'une des nuits les plus palpitantes de la saison des courses Nous sommes à quelques instants du départ de la course Et dans quelques années, vous vous souviendrez avec émotion d'avoir été présent Colle à la trajectoire optimale et c'est gagné et là, Ils sont partis. Ça, c'est de la course. Bel effort. On voit que tu fais de ton mieux. Je sais, avec moi, on dirait que c'est facile. ne pas. Ça marche à tous les coups. Comme Doc me l'a appris. et la vue de là où vous êtes. Ça s'est plutôt très bien passé. Et un coup de frein à main. Ça marche, ne pas, ça marche à tous les coups. Impressionné? C'est normal. Quelle okay. course Bienvenue dans votre émission préférée, je suis ChickX. Info du jour, McQueen a encore gagné Les autres concurrents refusent de participer ou quoi Allons, c'est déjà battu, y a rien de difficile Qu'en pensez-vous, Miss Fritter Le ça a été assez physique là Enfin, surtout pour ces mauviettes montées sur quatre roues Pour moi ça restait quand même bien délicat Mais on se contente de ce qu'on a L'émission se termine et comme on dit Nul ne peut pas être Chick C'est la fierté suprême de se trouver sur ce podium. Bienvenue à Londres en Angleterre où les concurrents sont déjà à pied d'œuvre pour l'une des plus grandes rencontres de l'année. Le but ici est évident, il faut battre les anciens records de vitesse durant ce défi top chrono. Est-ce possible L'histoire nous dira qui est-ce. Ah, c'est le petit nouveau de cette saison n'est pas encore à mettre des circuits à proprement parler. Oh oui, flash et d'attaque. Je suis impatient de voir ce que ça m'a donné. Rien de tel que de faire crisser la gomme. L'impression de voir gagner deux fois Ah, on ne voit pas ça tous les jours Impressionné C'est normal Record, les amis Bienvenue dans votre émission préférée, je suis Chick -X. Vous ne devinerez jamais qui a gagné aujourd'hui Flash McQueen Je n'aurais jamais cru pouvoir dire ça un jour Très bien, Martin, c'est à vous. Une réflexion Oh oui Chick, j'adore ce... Euh... Vous pouvez ah, répéter la question Malheureusement, l'émission touche à sa fin. Ici le légendaire et sensationnel pilote Chick -X. Bonsoir